On en revient au sujet du jour d'aujourd'hui, réussir son investissement locatif en France depuis l'étranger. Pour répondre à toutes nos questions aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre expert, Manuel Ravier. Il a débuté sa carrière dans l'immobilier en 2012. À titre personnel, il est investisseur et propriétaire de plus de 60 lots. Cap 22, est-ce que c'est la fin du régime LMNP Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi très cher entrepreneur de immobilier. je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier et notamment en LMNP avec actuellement plus de 60 lots détenus. Donc là tu te dis, si tu connais un petit peu le régime LMNP, comment c'est possible de détenir 60 lots et d'être loueur meublé non professionnel. Je t'explique ça tout de suite dans la vidéo, reste bien connecté. Mais je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société que tu connais peut-être et qui te permet eh d'investir dans l'immobilier clé en main dans une quinzaine de zones géographiques en France. Pour réaliser plus de 500 projets par an et eh bien je ne suis pas tout seul j'ai une équipe d'une centaine de collaborateurs concrètement qu'est ce qu'on propose et eh bien tu l'as compris d'acheter les meilleures affaires du marché et de louer sur la tranche haute du marché tout simplement parce que eh bien ton bien le justifie un plan parfaitement optimisé une rénovation complète et un bien coup de cœur avec un effet waouh pour les locataires qui vont rentrer dans l'appartement lors des visites et eh bien ça va te permettre d'optimiser tout simplement ton rendement, notre objectif quelle que soit la ville où on intervient que ce soit à Paris, Lyon, Nantes, Lille, Marseille donc voilà dans beaucoup de villes et eh bien c'est de surperformer le marché grâce au fait qu'on n'achète pas cher qu'on loue sur la tranche haute un bien rénové et eh bien tu vas avoir tout simplement un meilleur rendement locatif. Dans cette vidéo je vais te parler du régime LMNP c'est un régime et eh bien que j'affectionne particulièrement tout simplement parce que je le conseille et eh bien à nombreux de nos clients investisseurs parce que je le pratique aussi à titre personnel depuis des années parce que je l'ai conseillé à ma petite sœur qui est investisseur, je l'ai conseillé à ma compagne qui est investisseur, je le conseille et eh bien à tous les gens que je connais qui sont investisseurs immobiliers parce qu'il permet de démarrer très facilement. Dans cette vidéo on va te parler bien sûr de CAP 22, une réforme éventuelle, en tout cas un rapport qui a été réalisé par une commission en 2018, donc elle a été réalisée en 2018 avec un objectif à 2022 pour la prochaine élection présidentielle et donc on va voir ensemble et eh bien ce que j'en pense. Qu'est-ce qui va pouvoir éventuellement changer Est-ce que le régime LMNP est menacé Qu'est-ce qui peut changer au sein de ce régime Et à quelle sauce fiscale eh bien, tu vas être mangé et à quelle sauce fiscale on va être mangé en tant qu'investisseur immobilier Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ce rapport du CAP 22 date de 2017. Et concrètement, eh c'est quoi C'est un comité composé de 34 membres qui sont des personnalités publiques et du privé également et qui a pour mission eh bien, de réfléchir à des réformes éventuelles de la France. Alors, donc En France, on est les champions des comités, on a des comités, des commissions qui sont là pour réfléchir aux grands axes de développement de la France qui ne sont pas toujours retenus par les politiques, qui ne vont pas toujours dans le sens d'ailleurs de ce que voudraient les politiques. C'est-à-dire qu'un président de la République, par exemple, ou un Premier ministre, peut commander des analyses et ces analyses peuvent ne pas aller dans la direction qu'il souhaitait. Donc ça ne va pas l'arranger, donc il va retenir ou pas. Bien sûr, ce sont des avis purement consultatifs, des directions consultatives, et donc libre à eh l'exécutif, libre au président de la République de fixer les directions à partir de ses rapports ou pas. Par le passé, on a eu des idées absolument farfelues qui étaient par exemple de faire payer un éventuel loyer potentiel à tous les propriétaires de résidence principale. Alors tu te doutes bien que ce type d'idées, ce type de proposition fiscale, sont assez mal acceptées par les Français et donc sont assez rapidement également mises de côté avec des démentis systématiques de la part de l'exécutif qui dit « cette idée-là, je vous rassure, on ne va pas la retenir ». Ce rapport CAP 2022, il est intéressant parce qu'il est pour idée d'unifier les régimes de location, de potentiellement simplifier les choses. Aujourd'hui, tu le sais, si tu fais de la location, il y a plusieurs régimes de location. Il est beaucoup plus intéressant de louer aujourd'hui en location meublée que de louer en location nue. Et donc, eh bien, on a ces deux régimes qui coexistent, qui étaient assez logiques à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins logique, puisque de plus en plus de gens commencent à louer en location meublée, ce qui peut déplaire à l'État. Alors déjà en 1, on va voir pourquoi ce régime LMNP est le plus attractif. Donc j'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus, je t'inviterai à les regarder sur la chaîne YouTube. Mais alors concrètement ce régime de LMNP réel, il est intéressant pour l'entrepreneur de l'immobilier, pour l'investisseur immobilier que tu es, tout simplement parce que tu vas amortir le bâti, tu vas amortir les meubles, les travaux, tu vas passer tout ça et eh bien en déduction des revenus locatifs générés, tu vas être imposé sur le sol. je te laisserai regarder dans d'autres vidéos, j'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet sur la chaîne investissement locatif et à la fin tout simplement, quand tu vas revendre, tu vas bénéficier de la plus-value des particuliers. Ce qui veut dire concrètement que tu vas à la fois bénéficier des amortissements, mais qu'on ne va pas en tenir compte lors de la revente. Alors déjà, je le dis quand même, en termes comptables, en termes fiscales, ça n'a aucun sens. Quand on pratique des amortissements, on est censé en tenir compte lorsqu'on revend. C'est comme ça dans toutes les entreprises en tout cas. Donc on a un petit peu les avantages aujourd'hui, mais pas les inconvénients l'inverse justement du régime LMP, loueur meublé professionnel, où on va pratiquer aussi également des amortissements mais lors de la revente on va en tenir compte. Donc qu'est ce qui peut se passer on va le voir juste après mais aujourd'hui effectivement ce comité d'experts dit est-ce qu'il y a lieu de poursuivre avec ce régime là, ça peut potentiellement coûter de l'argent à l'état puisque c'est de l'impôt qu'il n'encaisse pas sur vos futures plus-values et aujourd'hui ce comité d'experts dit on devrait peut-être simplifier les régimes, fusionner le régime de location nue et le régime de location meublée. Alors avec quel type de précision, on ne le sait pas encore. Hein. Plein de choses, encore une fois, c'est des idées, des directions, mais en tout cas, eh bien, ils ont identifié que certaines choses devaient peut-être changer. Est-ce que l'exécutif va le retenir Alors, ce rapport, comme je te l'ai dit, il date de 2017. Il s'est passé énormément de choses depuis 2017, et notamment, il y a de ça quelques mois, le début d'une crise, qui était une crise sanitaire, qui est en train de se transformer en une crise économique enfin ça a déjà commencé et donc on peut se dire est-ce que dans ces conditions là euh, d'un côté l'état va avoir besoin de rentrée fiscale donc il va venir taper taper taper augmenter l'impôt ou est-ce que dans ces circonstances là l'état va vouloir subventionner au contraire l'immobilier c'est de trouver des solutions pour donner envie aux investisseurs et eh bien de poursuivre leurs investissements immobiliers parce qu'on sait que l'immobilier c'est quelque chose d'utile hein, à la nation les français ont besoin de se loger on a besoin d'offres de location et est-ce que donc on va essayer de justement pas aller trop dans le resserrement sur le prochain mandat présidentiel, de manière à ce qu'on euh, ne casse pas, on ne grippe pas le marché. Bon ça, ça dépend euh, de ton avis à toi, personne n'a de boule de cristal à ce stade, donc on verra dans les prochains mois et les prochaines années. Alors si réforme il doit y avoir sur ce régime LMNP réel, il peut y avoir deux possibles réformes. La première réforme, tout simplement, c'est euh, sur l'amortissement. On le sait, quand on investit en location nue, eh bien on ne peut pas pratiquer d'amortissement ça à mon sens ça ne va pas forcément bouger parce qu'il y a quand même une logique d'investissement. Donc ça à mon sens ça va être plutôt préservé mais encore une fois je j'ai pas de boule de cristal. La deuxième chose qui peut être possible c'est de réformer le calcul de la plus-value finale notamment sur le LMNP réel. Je te l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo pour moi c'est un non sens comptable, un non sens fiscal que de pratiquer des amortissements et de ne pas en tenir compte lors de la revente dans le calcul de la plus-value. Donc ça à mon sens ça peut éventuellement bouger. Encore une fois avec toutes les réserves de ce qu'on a vu avant, toutes les réserves de ce qu'on veut venir faire des modifications sur les investisseurs immobiliers à un moment où la France a plus que jamais besoin eh bien, de relancer son économie. On le sait, hein, quand tu fais des travaux, tu fais travailler des entreprises de travaux, le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui est clé en France. Quand tu achètes de l'immobilier, eh l'État va toucher avec les droits de mutation, déjà une fiscalité va toucher des entrées d'argent qui sont colossales. Tu vas faire fonctionner des agents immobiliers. Donc c'est tout un tissu économique avec bien sûr autour des emplois. Est-ce que l'État va vouloir euh, toucher à ces emplois-là Rien n'est moins sûr et encore moins dans une période difficile, une période de crise. Mais en tout cas, on pourrait avoir un alignement de la fiscalité des plus-values lors de la revente en, en alignant donc les, les fiscalités LMP sur la fiscalité l'MNP. ce qui veut dire quoi concrètement Ce qui veut dire que tu calculerais la plus-value de ta vente entre la valeur de vente et la valeur nette comptable, sous-entendu après amortissement du bien. Ça serait assez logique. Bien sûr, ça ne serait pas en la faveur donc des LMNP, des loueurs meublés non professionnels. Pourquoi Parce que ça veut dire que tu paierais plus d'impôts à la sortie. Donc voilà, donc comme dans tout changement, beaucoup vont dire bah, si c'est ça, c'est plus intéressant d'investir. À mon sens, c'est toujours intéressant puisqu'on le sait, on accompagne également des clients qui sont LMP, loueurs meublés professionnels et qu'aujourd'hui, quel que soit le régime, quelle que soit la fiscalité, quels que soient les changements, et eh bien si tu es un investisseur averti, tu vas choisir tes régimes fiscaux en fonction justement des évolutions fiscales. Je te le dis tout de suite, hein, euh, la fiscalité en France elle change en permanence, elle va rarement s'améliorer, en tout cas pas sur l'immobilier, pas sur la fiscalité des particuliers, peut-être sur les entreprises. Et donc si tu te dis euh, j'investis pas parce qu'il va peut-être y avoir un changement dans deux ans, trois ans, dix ans, tu n'investiras jamais. Et pourtant depuis que j'ai commencé à investir en 2014-2015, euh, j'entends dire que ça va peut-être changer sur la location meublée, j'entends dire que peut-être ça va s'alourdir, donc ça fait très longtemps déjà, et euh, pendant cette durée-là, eh bien j'ai utilisé ce régime LNP réel, j'utilise d'ailleurs toujours hein, à l'heure où je fais cette vidéo, et j'encaisse de l'argent net d'impôt. donc j'en bénéficie à plein pot et je développe mon patrimoine. Pendant que certains sont toujours effrayés en train de se dire, ça va peut-être changer, il ne faut pas bouger, eh bien certains investisseurs, comme c'est peut-être ton cas, passent à l'action en se disant, bah si ça bouge, la chaîne investissement locatif sera là pour me dire, quel est le meilleur régime à nouveau et donc je t'invite à, euh, à garder ça, à noter dans ton agenda et à te dire bah, si jamais ça change, je reviens sur la chaîne d'investissement éducatif, je pose la question à Manuel, quelles sont les solutions, quelles sont les stratégies et j'y répondrai avec grand plaisir puisque eh bien, à chaque changement, on voit qu'il y a des stratégies d'adaptation, rien n'est jamais idéal en matière de fiscalité, on paye toujours de l'impôt et c'est bien normal d'ailleurs, mais en tout cas, il y a toujours des solutions. Aujourd'hui, la niche du LMNP réel est toujours existante, moi, je conseille toujours d'utiliser cette niche et au maximum parce que c'est, euh, à mon sens, un des régimes fiscaux les plus intéressants. Ceux qui pensent euh, que ça va peut-être changer dans les prochaines années, rien ne vous empêche d'investir à travers des sociétés pour vous protéger et donc euh, avoir des sociétés opaques fiscalement, ça ne veut pas dire qu'elles sont à l'étranger, etc. Opaque, ça veut simplement dire que vous mettez une barrière entre votre patrimoine personnel et le patrimoine de la société française, de type SCIS par exemple, avec une entreprise qui va payer son impôt sur les sociétés. C'est ça la protection. Donc ça, ça peut être une piste. Maintenant, on va voir les autres changements eh bien, de ce rapport CAP 2022, les autres changements en tout cas qui sont conseillés. Encore une fois, ce ne sont que des recommandations. Rien n'est décidé, rien ne nous dit qu'elles vont être retenues et on ne sait pas non plus si elles sont retenues, dans quelle mesure elles vont l'être. Donc à ce sujet-là, au sujet du LMNP réel, parce que je ne peux pas te faire une vidéo de deux heures sur le sujet. En revanche, eh j'ai fait, il y a très peu de temps, un live de 2h et 20 minutes avec un expert comptable spécialisé LMNP-LMP donc quelqu'un qui a plus de 200 collaborateurs et quelqu'un qui est solide, qui connaît toutes ces choses là, j'ai fait ce live et je te l'offre, il est plus public mais je te l'offre en cliquant sur le lien ci dessous tu vas recevoir la vidéo, recevoir ton accès, et tu pourras aller beaucoup plus loin puisque pendant encore une fois plus de deux heures et eh on répond à ce type de questions mais pas que, on parle du LMNP, du LMP souvent on pose des questions donc voilà, sache que juste dans la description de la vidéo tu trouveras le lien c'est gratuit, simplement tu devras mettre ton prénom, ton email et tu recevras immédiatement euh, par email, et eh bien ce live de 2h20 avec un expert comptable spécialisé. Alors quels sont les autres régimes qui sont potentiellement visés par ce CAP 2022 Donc il y a plein de, de cartes qui sont posées sur la table et notamment potentiellement la fin du Pinel. Alors là je te pose la question à toi en tant qu'investisseur si tu as suivi ce qui s'est passé au cours de l'année 2020, au tout début de l'année 2020 avec cette fameuse crise du Covid, eh bien tu as su que le marché immobilier s'est grippé pendant deux mois parce que de facto, hein, tout le monde était confiné en France, donc il n'y avait plus la possibilité de faire des transactions, plus la possibilité de faire des visites, de faire des offres, c'était très très compliqué. Et l'État, le gouvernement, il monté au créneau en disant l'immobilier est un secteur majeur qui représente de nombreux points de PIB, l'immobilier est lié au bâtiment et donc ça fait beaucoup beaucoup d'emplois. Et ça fait beaucoup de richesses nationales. Encore une fois, garde toujours en tête euh, que l'État fait des arbitrages. Est-ce qu'il faut lâcher un peu la bride sur une mesure fiscale pour relancer le marché ou est-ce qu'il faut euh, fermer, être obtus euh, sur des mesures fiscales parce qu'on ne veut surtout pas euh, avantager les investisseurs et qu'on prend le risque de l'autre côté eh bien de gripper un marché qui rapporte énormément d'argent, je te l'ai dit euh, au début de cette vidéo, en droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire, beaucoup partent en taxes en réalité, euh, en plus-value immobilière, voilà donc il y a énormément d'argent avec tous les emplois directs et indirects plus toutes ces taxes qui sont liées directement au marché de l'immobilier. Donc l'État n'a aucun intérêt à ce que le marché se grippe, à ce que le volume de transactions chute et à ce que les Français n'achètent plus d'immobilier. Donc ça, garde toujours ça en tête. À la fois, l'État veut nous tomber hein, en tant qu'investisseur immobilier. on va se dire la vérité, hein. on, est, on est sur cette chaîne, on est, on est cash, on est honnête. Donc il va essayer de vous prendre de l'argent, mais de vous laisser quand même en gagner pour vous donner envie de poursuivre vos investissements parce qu'il sait que si à un moment il ferme trop le robinet et qu'il prend tout, et eh bien à ce moment-là, malheureusement ça va être la désaffection de l'immobilier par les investisseurs immobiliers. On n'en est pas du tout là aujourd'hui, hein. les français ont envie d'acheter l'immobilier. Mais le risque serait eh bien qu'on réduise euh, le gâteau immobilier, et donc que l'État soit perdant sur les emplois directs et indirects, et sur les taxes directement liées justement eh bien, à cet immobilier. Et c'est dans ce cadre-là que le régime, euh, le dispositif Pinel, que tu sais peut-être, je ne porte pas spécialement dans mon cœur, parce que je pense qu'en matière de Pinel, beaucoup de programmes ne sont pas très intéressants, et ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais euh, on dit, le Pinel va s'arrêter. A priori, l'État travaille déjà, suite à cette crise hein, justement du Covid, sur un nouveau plan de relance avec des nouvelles incitations fiscales. Alors voilà, au jour où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore eu d'annonce majeure avec des plans précis, justement pour relancer ce fameux marché de l'immobilier. On a vu déjà des choses sur l'automobile, on voit des choses dans différents secteurs, mais on n'a pas encore vu euh, les, les, futures, euh, les futures mesures. Mais dans ce cadre-là, eh ça me semblerait très bizarre que l'État prenne le risque encore une fois de bloquer, qui supprime le PINEL, qu'il supprime le LNT, qui supprime tout, sans se soucier de savoir qui va demain continuer à investir pour rénover les logements des Français, créer de l'habitat et pour justement continuer à remplir les caisses de l'État parce que c'est quand même ce qu'on fait en tant qu'investisseur immobilier avec des droits de mutation, euh, des impôts sur les plus-values, des taxes sur les loyers, des taxes foncières, etc. Voilà donc sur cette réforme CAP 22, tu l'as compris, personnellement je regarde ça avec beaucoup d'attention mais je ne suis pas très inquiet parce que je pense il y aura toujours des niches qui sont intéressantes. En revanche, euh, en matière d'immobilier, tu le sais, si tu es un investisseur immobilier, si tu as déjà investi, il faut toujours être très attentif à la fiscalité. Et dans ce cadre-là, je t'offre cette vidéo de plus de deux heures, juste le lien dans la description, où j'échange avec un expert comptable spécialisé et une de ses collaboratrices. Et c'est une vidéo qui est riche en contenu. Donc voilà, si tu n'as pas encore vu, eh bien, inscris-toi, télécharge-la et tu auras accès direct. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura rassuré sur le fait qu'en matière d'immobilier, il y a toujours des solutions Cap 22, encore une fois, ce ne sont que des recommandations par un comité consultatif. Il y en a beaucoup en France. Est-ce que ça va être appliqué ou pas Personne n'a de boule de cristal. Surtout dans un contexte très incertain comme c'est le cas actuellement. Le gouvernement essaye d'avancer au jour le jour. Il n'est pas spécialement dans le resserrement de la fiscalité, en tout cas pour l'instant, mais il est plutôt dans la relance économique. Donc à mon sens, eh bien, on a quand même encore une grosse fenêtre de tir pour tous les investisseurs immobiliers. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre tes questions directement dans les commentaires sous la vidéo à mettre un like si la vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour recevoir toutes nos futures vidéos. Et je te dis à très bientôt. Excellente journée immobilière.